positif au cannabis Dans le cas de l'expérimentation de ce soir, on va effectuer un prélèvement sanguin directement sur le terrain grâce au véhicule médicalisé comme on a prévu. A l'issue de cette prélèvement sanguin, on va lui proposer de se soumettre à l'expérimentation, à savoir qu'on lui prélève un peu de, de sa salive. A l'issue, l'ensemble des échantillon sang et salive seront expédiés au laboratoire, qui effectuera les comparaisons entre les résultats obtenus sur le sang, qui sont actuellement en vigueur, et les résultats obtenus dans la salive. Pour vérifier que le test salivaire est aussi fiable que le test sanguin Pour vérifier que le prélèvement de salive, effectivement, peut se substituer au prélèvement sanguin. Et pensez à dire bien dans... En fait, bon. parfois ça fait une sorte de couture de test salivaire. le test salivaire, le test salivaire, c'est la première étape. c'est le dépistage. on parle de test salivaire. le second c'est le prélèvement de salive. voilà. ok. test salivaire qui permet de savoir si la personne est positive ou négative. seconde étape, prélèvement de salive qui se substitue au prélèvement sanguin. On aura aller à la même temps effort, Donc actu les Alors, Actuellement, avec, euh, avec le, le prélèvement euh, sanguin, euh, quelques heures après la saisie du laboratoire, on peut avoir les résultats. Donc, en 12 heures, on peut avoir les résultats. Et avec le prélèvement sanguin Actuellement, avec le prélèvement sanguin, on peut avoir les résultats. En... Et avec le prélèvement de salive enfin, Je ne suis pas en train la mesure où on débute l'expérimentation. Alors, on sans salive, il reste quoi Alors, la personne qui euh, fait l'objet qui a été interpellée. Pour une peine de 2 ans d'emprisonnement et 4500 euros d'amende, le retrait de 6 points sur son permis de conduire, la suspension de son permis de conduire et en cas de récidive, l'annulation de son permis de conduire, voire la confiscation de, de son véhicule. En ce qui concerne la présence aussi euh, d'alcool, ça peut arriver effectivement dans, dans euh, un cas sur trois, on a la présence concomitante d'alcool et des stupéfiants, la personne en cours cette fois-ci 3 ans euh, d'emprisonnement et 9000 euros d'amende donc à l'issue d'un début du dépistage du stupéfiant, les personnes aussi sont, sont dépistées l'alcoolémie. Aujourd'hui, la réquisition du procureur nous permet de dépister systématiquement les stupéfiants, mais également l'alcool.